Alors ces tablettes géométriques, euh, euh, donc, bon je l'ai appelé géométrique parce que la forme dessinée géométrique et eh bien elle est attestée à l'heure actuelle uniquement sur trois tablettes donc euh, y a, pour l'instant le déchiffrement est complètement hors de portée euh, voilà, c'est notamment pour deux d'entre elles, elles étaient notées en boustrophédon, c'est-à-dire qu'à chaque ligne, le sens de lecture change. Un boustrophédon, c'est-à-dire le sillon de la charrue en grec. Mais à part ça, je n'ai pas pu aller au-delà du de le, le fait de pouvoir déterminer le sens de lecture. Donc il faudrait en trouver plus. Mais quand même, néanmoins, c'est toujours surprenant de, de trouver, après plus d'un siècle de fouilles en Iran, un nouveau système d'écriture. Et moi, je pense que la, la grande leçon à retenir, c'est d'être humble, et à chaque fois, de, dans nos reconstructions historiques, de toujours prendre en compte le fait qu'on ne sait rien, en fait. On en sait très très peu.